Salut les loulous Aujourd'hui une petite vidéo qui n'a rien à voir. Non rien. Rien rien, mais. Nous sommes choqués. Un, un truc, on, on veut partager notre, notre chocage. Merde. <rire> on achète des, des affaires pour, des animaux, hein, pour bah, les animaux. Les... Euh, oui, parce qu'il y a des animaux, on les aime il faut. Ouais. Hein, voilà. mais, pas à soi. mais non, non, mais là, là, là franchement, on, on a trouvé un truc. Euh, un truc, je sais pas si ça va se voir. Hein. 148 euros le kilo pour ça. Alors là, il faut vraiment aimer ces animaux pour acheter quelque chose. 148 euros le kilo. Je veux bien que c'est presque Noël, que c'est presque les fêtes ou son anniversaire, mais quand même, quoi. 148 même ton euros le kilo. Cadeau, il fait même pas 100 euros, ben... Le piège, c'est qu'on voit un petit montant et puis après, euh, on voit pas ce que ça coûte au kilo, quoi. Bon, allez, bonne journée. Hein.